Disposer, m'aider mon abisso, mon paix, mon abisso, est bon, il y a de e sika de de et cela soit loin de nous au nom de Jésus. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit d'enseigner. Nous croyons que tu es avec nous et tu continues à errer au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué, nous allons continuer. Nous allons continuer sur notre message, sur les souvenirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Mais avant de passer au message, j'allais dire aussi merci à Dieu de tout ce qu'il qu fait au milieu de l'église. Amen. Je suis content pour notre bien-aimé euh, Frère Amigo pour ce qu'il a fait. Je me souviens lorsque Maman Régine était arrivée à l'Église, elle avait passé le même temps. Elle avait passé le même temps. Mais son attachement à Dieu, son attachement aux hommes de Dieu, cela avait fait que Dieu puisse la visiter. Amen. Je me souviens même à cette époque, maman Régine avait voulu partir au combat spirituel. Elle m'avait caché. Des jours, elle m'a dit, elle m'a dit, je savais que tu ne vas pas être content. Il lui ai dit, maman, reste à l'église. Dieu te répondra. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, elle est bien, elle est contente. Amen. Et j'ai me souviens aussi de frères amis, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de choses beaucoup de choses, mais franchement, j'ai béni Dieu parce que on a vu quand même la main de Dieu dans sa vie. Et je dirais aussi, toi qui as ces problèmes, toi qui es dans cette situation, Dieu ne choisit pas des gens. C'est lui qui s'approche à Dieu avec fidélité, avec amour, Dieu aussi, se manifeste dans sa vie. Ah. Moi, depuis cette église a commencé, j'ai vu des cas compliqués au niveau des, des régularisations, mais Dieu a toujours béni les gens. Attachons-nous à Dieu. S'il avait fait quelque chose dans ta vie, il y a des semaines passées, il y a six mois passés, il y a cinq ans passés, sache-le, il est aussi capable de faire ça aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous parlons aussi des souvenirs. C'est Celui qui a trouvé dans le livre de Détournant, chapitre 4, verset 9, il peut nous lire cela au nom de Jésus, Détournant 4, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de Père, que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vie et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Moïse, c'est Moïse qui dira au peuple d'Israël. Lorsque Dieu lui a dit que Moïse, tu ne vas pas entrer à la terre promise, mais tu dois dire aux enfants d'Israël, tout ce que moi, Dieu, je t'avais dit. Tu dois préparer quelqu'un qui va te remplacer. Moïse va préparer Josué et il va rassembler tous les enfants d'Israël. La Bible dit Moïse va tirer l'attention aux enfants d'Israël en disant, Prenez garde de ne pas oublier. Cela veut dire Moïse a voulu dire, vous devez se souvenir à tout temps. Ce que Dieu a fait dans vos vies. Ce que Dieu avait dans la vie de vos familles. Amen. Et ce que j'ai aimé, la Bible nous dit, ce que vous avez vu dans vos yeux et ce que vous avez attendu, vous savez, en étant chrétien, lorsque Dieu nous appelle, le dimanche passé, j'avais dit, chaque personne a son expérience avec Dieu. Moi, j'ai mon expérience avec Dieu. Toi, tu as ton expérience avec Dieu. Vous savez, en venant à Dieu, il y a d'autres personnes. Dieu les avait pris dans des problèmes très compliqués. C'est-à-dire cette personne, il passait des moments compliqués, des moments difficiles. En ces moments-là, Dieu va venir, il va l'appeler. Et il y a d'autres personnes, ils étaient vraiment dans la joie. Ils étaient bien. Et Dieu aussi va l'appeler. Il y a d'autres personnes, ils étaient dans le lit des hôpitaux. Cette personne, elle souffrait vraiment. Mais il va venir un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien pour lui prêcher la parole de Dieu. Et cette personne va accepter Dieu. Cela veut dire chaque personne a son expérience avec Dieu. Mon expérience ce n'est pas ton expérience. Ton expérience n'est pas mon expérience. Voilà pourquoi chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi différentes relations avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen, et Amen? Amen? On peut prier le même église, on peut voir le même pasteur, mais mon expérience avec Dieu, ça ne peut pas être le même avec la tienne. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit, à tant qu'enfant enfant de la plus grande chose que nous devons se souvenir ou la première chose que nous devons se souvenir, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à souvenir ce que Dieu a fait pour nous, si nous n'arrivons pas à se souvenir de ce que Dieu a réalisé pour notre vie, lorsque le mal viendra, lorsque la tentation viendra, nous n'allons pas résister, nous allons tomber. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ont commencé avec Dieu. Ils ont avancé avec Dieu. Dieu a fait même des choses terribles, extraordinaires, des choses bonnes. Mais c'est arrivé à un moment, ces gens-là ont abandonné Dieu, ils sont retournés dans le monde. De ne pas se souvenir de bienfaits de Dieu, ça t'empêchera de continuer aussi avec Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a des moments où dans notre vie, en tant que chrétien, Dieu reste silence. Il y a des moments où dans notre vie, en tant que chrétien, on a l'impression que Dieu, en ce moment, il ne fait rien. Il y a des moments où dans notre vie, en tant que chrétien, on est en train de passer dans des combats, des problèmes, des choses, mais on n'attend pas Dieu par eux. Dieu est complètement silencé. cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là, cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais seulement qu'en tant qu'homme, on ne peut pas se contenter de ce que nous nous voyons, mais lorsqu'il y a des moments comme ça qui viennent, on doit retourner et penser ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà attendu de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les dimanches passé, j'avais dit, n'oubliez jamais d'où tu viens, frère. Au jour d'aujourd'hui, tu as la capacité d'acheter une chaussure de 200 ou de 150 euros, mais avant, c'était comment? Au jour d'aujourd'hui, tu as la capacité de prendre un bon montant, d'offrir à quelqu'un, mais avant, c'était comment? Au jour d'aujourd'hui, peut-être tu roules dans une belle voiture, tu habites dans une belle maison, mais avant, C'était comment? Au jour d'aujourd'hui, tu as un, un très bon travail, tu travailles. Peut-être tu es là, tu diriges les autres. C'est toi qui s'occupe de la famille, c'est toi qui s'occupe de beaucoup de personnes. Mais avant, c'était comment? Cela nous aide, frère, à comprendre que Dieu nous avait pris dans cet état. Et grâce à lui, nous sommes maintenant dans cet état. Amen et de ne pas oublier d'où je viens, de ne pas aussi oublier ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Vous savez, frères et sœurs, en tant qu'humains, nous oublions très vite les bienfaits même que les hommes font dans notre vie, mais nous retenons plus les mal. Nous retenons plus les mal. J'avais dit, je ne veux pas me contenter des mauvais souvenirs. Pourquoi on en a tous dans notre vie? Peut-être il y a quelqu'un qui t'avait blessé. Mais cette personne-là peut-être tu marchais avec lui, tu étais toujours avec lui. C'était une personne de confiance, c'était une personne que tu aimais bien. Mais il y a eu un moment ton cœur a été blessé. Ça reste un mauvais souvenir pour toi. Vous savez aujourd'hui quand j'ai je me suis réveillé le matin, je priais, je priais et j'ai commencé à méditer la parole. Je me suis souvenu de quelque chose. Et j'ai peux dire c'est un mauvais souvenir. Vous savez, c'est pour cela tant que chrétien, je me suis souvenu dans une, dans une, dans une circonstance qui était arrivée dans ma vie. On était dans la petite salle. On était dans, dans un moment de prière très intense. Très très intense. On priait, on priait, on priait. Et il y avait une personne, je ne vais pas dire si c'était une femme ou un homme. Finalement, elle avait vraiment des problèmes. Vraiment des problèmes. Et pendant qu'on priait, je vois la personne, elle rampait, elle rampait par terre, elle rampait par terre. Elle est venue vers moi, elle va me tenir sur les deux pieds. Elle commençait à prier et à pleurer. À prier et à pleurer. À prier et à pleurer. À prier et à pleurer. J'ai ouvert mes yeux j'ai pris euh, des trois minutes de dire un mot sur elle. Mais quelque temps après, cette personne est sortie de l'église. J'ai fait une grâce, une fois que je la raconte, la, la personne la personne m'appelle Frère Guilain, osa bien. Je regarde la personne, je dis gloire à Dieu. Vous savez des fois, quand on est chrétien, quand on est assis sur le banc de l'église, vous avez l'habitude de dire « Papa, pasteur, mais lorsque nous sortons, nous allons quelque part. » Tu commences à appeler ton père dans son nom, tu commences à appeler ton responsable dans son nom, tu commences à, à traiter d'une manière, appeler par son nom ou appeler enfin, Ce n'est pas, ce n'est pas un problème. Mais appeler ça pour se moquer, pour l'humilier, c'est ça qui devient un problème. Alléluia. C'est ça qui devient un problème. Et beaucoup des hommes de Dieu ont ces mauvais souvenirs-là. J'ai déjà entendu dans mes oreilles quelqu'un déjà qui est même plus âgé que moi. C'est un homme de Dieu qui est plus âgé que moi. J'attends sa fille de l'église parce qu'elle est sortie de l'église. Il va appeler cet homme-là par son nom, juste pour l'humilier, pour se moquer de lui. Ça, c'est un mauvais souvenir. Et j'étais tellement touché, je me suis souvenu de cette circonstance, mon Dieu. Cette personne, un jour, était venue sur mes pieds, elle rampait, elle m'a tenu sur les deux pieds. J'ai prié, Dieu aussi l'a visité. Mais parce qu'elle ne plie à l'église. En ce moment-là, je suis devenu Guilain et Faïguilain. Gloire à Dieu, surtout que moi, tu peux m'appeler Guilain, frère ou pasteur, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse souvent, c'est ce que je fais pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on a tous des mauvais souvenirs dans nos vies. Mais je voulais te dire une chose. Nous devons marquer des bonnes choses. Nous devons marquer des bonnes choses dans les chemins que Dieu nous fait passer. Nous devons marquer des bonnes choses aux personnes que Dieu a mises à côté de nous. Il faut se battre pour laisser des bons souvenirs dans le cœur de quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. amen? Frère, Dieu a dit à Israël, ou Moïse dira à Israël, prenez garde de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour vous. Ce que vous avez vu dans vos yeux, ce que vous avez entendu dans vos oreilles parce que cela vous aidera à continuer à s'attacher à Dieu à continuer à marcher avec Dieu à continuer à, à, à faire la volonté de Dieu même si il y a le moment des vents ou des problèmes ou des combats cela est très important il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait. A fait pour toi. Amen. Si je parle de ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi, il ne faut aussi jamais oublier ce que ton frère ou ta soeur a fait pour toi. Amen. Écoutez, frère, quand on laisse des bons souvenirs dans le cœur de quelqu'un, nos chemins, ou devant nous, il y aura aussi des bonnes choses. Sachant que les mauvais souvenirs peuvent aussi te bloquer des portes. Les mauvais souvenirs peuvent t'empêcher à avancer dans une situation qui est devant toi. Mais lorsque tu vas laisser un bon souvenir, ça c'est très bien. La personne, il va commencer à penser de toi toujours d'une bonne manière. Vous savez, si nous regardons dans la Bible, il y a plusieurs personnes. Ils ont marqué le cœur de Dieu pour de bons souvenirs. Il y a plusieurs personnes, non parce que cette personne-là, ils ont beaucoup prié, mais parce que ces personnes-là, ils ont rappelé Dieu qu'ils ont fait pour lui et en ce moment là, Dieu est béni et Dieu a agi dans leur vie frère, les souvenirs c'est très important frère, comment tu peux laisser les souvenirs dans Dieu ou dans l'égard de quelqu'un, frère, en faisant les biens frère, en faisant les biens efforçons-nous, efforçons-nous frère efforçons-nous, Quand je dis infoxons nous, cela veut dire faisons l'effort. En tant qu'humain, cela n'est pas toujours facile. Cela n'est pas toujours évident. Mais cela est possible quand tu as Dieu à toi. Lorsque tu as Dieu à toi, il y aura que de bonnes choses qui passera. Les mauvaises choses ne dominera pas sur toi. Parce qu'il y, y a juste un esprit de Dieu qui est en toi qui va commencer à te diriger. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un homme. Cet homme, la Bible dit, il aimait beaucoup Dieu. Et cet homme, elle avait sa fille ou je peux s'appeler sa nièce. Et cet homme s'appelait Mardoché. La Bible nous dit ceci. Dieu avait fait grâce. Il y a le roi qui va épouser sa fille ou sa nièce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était là juste restant dans la porte, devant la porte et son travail était ça mais la Bible nous dit vu qu'il était juif il était comme un étranger le roi va donner un homme qui s'appelait Aman. cet homme il va prendre la faveur du roi pour commencer à agir j'aimerais bien qu'on lise ces chapitres. Nous resterons dans les chapitres 3, 4 et 5 et nous allons terminer vers le chapitre 6. C'est lui qui a vu, aidez-moi celui qui peut lire très bien. C'est lui qui a vu Esther chapitre 3. Premièrement, il va lire le verset 4. Et le verset 5. Une autre personne, il va prendre jusque le chapitre 3, il va les verser 8 et verset 11. Esther, chapitre 3, 4 à 5. Si tu peux me lire clairement, vraiment bien. Et une autre personne peut prendre verser 8 et verser 11. Si la personne qui a trouvé, je peux lire. Esther, chapitre 3, 4 à 5. 5, à 5. Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Amman pour voir si Martoché présenterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était tuif Et Amman a vu que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. et fut rempli de fureur. En fait, le décret a été donné, ou la loi a été donnée, que tout homme va s'incliner devant cet homme qui s'appelait Amman. Et Mardoché, selon les coutumes juifs, il croyait au dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si vous regardez dans l'exode chapitre 20, la Bible dit, vous ne pouvez pas s'incliner devant d'autres dieux. Vous ne pouvez pas adorer d'autres dieux. Mardoché, il était conscient de cette loi-là. Il n'avait pas la possibilité de faire comme tout le monde dans cette ville-là. qui s'inclinait devant cet homme. La Bible dit, les gens ont commencé à transmettre le message à Sénamon en disant qu'il y a un homme qui s'appelait Amman, Mardoché plutôt. Cet homme ne veut pas respecter ce que toi tu avais dit. Qu'est-ce qu'il ne veut pas respecter Tout le monde devait, devait s'incliner devant cet homme-là. Devait s'agénuer devant cet homme-là. Mais Mardoché vit qu'il croyait au Dieu d'Israël. Dans l'air coutume juif, il ne pouvait pas s'incliner devant d'autres dieux. Mardoché, il a refusé. Frère, cela a créé des problèmes dans la vie de Mardoché. Ce n'était pas des problèmes simples, mais c'était des problèmes très graves. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, Aman, va aller voir les rois en disant qu'il y a un homme qui s'appelle Mardoché. Cet homme, il n'incline pas à la loi que toi tu avais donnée. Amman lui-même, il va donner la proposition au roi. Il dit au roi, donnez-moi cette opportunité. Donnez-moi cette faveur de pouvoir écrire quelque chose, écrire un décret, en disant que tous les juifs doivent être tués tous les dieux doivent être maltraités vu que Amman avait proposé un grand montant qui va entrer dans les caisses du roi la Bible nous dit le roi a accepté si tu lis la Bible, la Bible dit ceci le roi a pris son anneau cela veut dire il avait donné l'autorisation l'autorité qu'Aman, Amman plutôt il pouvait signer des lettres en son nom. C'est-à-dire, tout ce que Amman pouvait écrire, tout ce que Amman pouvait décider pour les Juifs, les rois, il peut voir ou il ne peut pas voir, Amman, il pouvait signer. Mais qu'est-ce qui est arrivé La Bible nous dit lorsque Mardoché a pris ses décrets, tous les Juifs devaient être tués, devaient être maltraités. La Bible nous dit Mardoché est sorti <coughs> devant le palais du roi. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier en traitant sa nièce qui était Esther. Elle était inconsciente dans la situation. Elle était là-bas, là où elle, elle, elle, elle restait bien elle mangeait bien elle vivait bien mais lorsque les paroles sont arrivées à Esther pour ne pas aller plus loin la Bible nous dit que Esther a dit à son oncle tu dois rassembler le peuple vous devez prier vous devez prier pour moi parce que si je n'ai pas les rendez-vous vers les rois je ne peux pas aller là-bas parce que je serai tué par rapport à la prière, voilà pourquoi j'ai toujours dit, écoutez, prier c'est bien. Mais il y a un moment, la prière ne fait pas tout. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque la prière est là, il faut qu'il y ait aussi du courage. J'ai prié pour que je puisse trouver du travail. Il faut que je me lève, j'aille, chercher du travail j'ai prié pour une situation il faut que je me lève pour suivre cette situation, comment ça marche j'ai prié pour un tel problème je dois me lever pour aussi faire des démarches pour que ces problèmes marchent. et d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que comme j'ai gêné comme j'ai prié comme j'étais dans l'église, tout ça va descendre comme ça. Après avoir prié, il faut avoir du courage pour aller. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Esther. Esther ne pouvait pas s'approcher là où il y avait les rois. Mais lorsqu'il a demandé au peuple de rester pendant trois jours dans le jeûne et prière, après avoir prié, c'est par là que Esther va prendre du courage Pour aller affronter la situation Lorsque nous prions Nous devons aussi faire des pas Aux situations que nous prions pour Si tu pries et tu croises les bras Tu ne verras jamais le changement dans ta situation La Bible continue à nous dire une fois Esther va se présenter devant les rois. Regarde ce que j'ai aimé. La Bible nous dira ceci. Lorsque les rois va voir Esther, Esther qui n'avait pas les droits en ce jour-là de s'approcher vers les rois. Esther qui s'approchait vers les rois. Mais la Bible nous dit lorsque les rois va voir Esther, il va lui demander Qu'est-ce que tu as besoin lui-même le roi, il va dire à Esther Même la moitié Même la moitié Même la moitié du royaume Si tu le veux, moi je vais te les donner Cela veut dire Les prières que les juifs ont faites C'était déjà des prières Qui a débloqué beaucoup de situations devant Esther Frère, voilà pourquoi j'ai toujours dit un homme qui prie, c'est un homme de la foi. Amen. Un homme qui prie, même si les choses n'arrivent pas tout de suite, il sait qu'un jour, cela va changer. Amen. Un homme qui prie, ce n'est pas un homme qui fait pouler ses larmes devant les hommes. Un homme qui prie, c'est quelqu'un qui marche la tête haute. Un homme qui prie, c'est quelqu'un qui continue à confesser des choses positives. Un homme qui, même s'il si écoute des paroles négatives, il s'en fout. Il va continuer à croire parce qu'il sait qu'un jour, les choses changeront. Amen. Le roi a demandé à Esther, tu veux quoi? Non, mais Esther était, était extraordinaire. Peut-être à ta place, lorsque le roi avait dit à Esther, même la moitié du royaume je te donnerai tu allais directement dire des choses. Mais une femme de prière, un homme de prière, c'est aussi un homme patient. C'est un homme patient pourquoi il doit faire des choses en son temps. Il doit dire des choses en son temps. Il ne sera pas monter de ma moto, pour faire des choses parce que les autres ont fait. Il va attendre son temps pour mettre toutes les choses en place. Amen. Esther a dit, mais le roi, je veux bien parler, je veux bien demander, mais j'ai besoin de d'Aman avec nous pour que je puisse faire ma demande. Aman ne va venir dans cette circonstance. Le roi lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin Esther a dit, non, je vais organiser une grande festin. Toi, tu viendras. Naman aussi, il viendra. C'est par là que moi, Esther, je vais donner ma demande. Amen. Frère, vous savez, des fois dans la vie, on doit apprendre à faire des choses dans la tranquillité. Des fois dans la vie, on doit apprendre à faire des choses dans la patience. Celui qui a trouvé le chapitre 6, il va nous lire. Verset 1. Esther chapitre 6, verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé je lis la parole du Seigneur. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques ont le lui devant le roi. La parole du Seigneur. Amen. Verset B. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des Bictanes et des Terèches. Le dé unique du roi, Gare du Seil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assyri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par ici que les souvenirs ont parlé. La Bible dit, lorsque le roi va rentrer chez lui, Naman aussi va rentrer chez lui. Esther aussi va rentrer là où elle était. Pendant la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Vous savez, ce qui a fait que le roi ne puisse pas dormir, parce qu'il y avait déjà un groupe de gens qui avaient prié, qui avaient débloqué cette situation qui avait préparé des chemins. Amen. Écoutez, lorsque quelqu'un a ton problème, a ton dossier, a ta situation, Dieu est capable d'arrêter sa sommeil pour qu'il puisse penser à quelque chose de bien que toi, tu as déjà réalisé pour Dieu. Amen. Lorsque quelque part ne marche pas bien, les gens cherchent à te combattre, cherchent le mal contre toi. Pendant que toi tu pries, Dieu est capable d'envoyer la confusion dans ces camps-là, rien que pour quelque chose que toi tu avais fait à Dieu. Frère, tu comprendras que partout où Amman parlait le nom de Mardoché, il avait un seul désir de détruire la vie de Mardoché. J'ai toujours dit à l'église, ce que tu n'as jamais vu dans tes yeux, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent que toi tu n'as jamais expérimenté. Il y a des réunions, des combats ou des groupes de personnes qui parlent de ton nom, de ton mal. Mais toi, tu n'as jamais su cela. Mais Dieu sait cela. Il y a une chanson que j'aimais, que les mamans chantaient souvent dans notre église. Matin, tu dois prier dans la journée. Tu dois prier quand on arrive aussi la nuit. Tu dois hein, prier à ta pourquoi que bampe bon la parce que les chemins dont toi tu passes, peut-être toi tu es inconscient mais la prière c'est une arme spirituelle qui a aussi des yeux Après, lorsque tu pries ta prière va se diriger là où les gens liguent contre toi là où les gens cherchent le mal contre toi là où les gens cherchent à détruire ta vie mais écoutez ici la prière avait trouvé un collaborateur. S'il n'y avait pas cet collaborateur, peut-être Dieu allait faire d'une autre forme parce que ça, ça, ça, ça allait être sa volonté. Mais là, la prière des juifs, la prière de la communauté juive avait trouvé un collaborateur qu'on appelle les souvenirs. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'ai dit et je répète, cherche à faire le bien. Même aux gens qui te font du mal, même aux gens qui parlent mal de toi, même aux gens qui cherchent à te détruire, lorsque tu as l'occasion de leur faire du bien, fais du bien. S'il si y a quelque chose, frère, que Dieu ne peut pas oublier, parce que Dieu est capable d'oublier le mal. Mais Dieu est capable d'oublier le bien. Amen. Dieu, il se souvient toujours de tout ce que nous faisons pour lui. Amen. La Bible dit cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir il a envoyé aux gens de venir avec le livre ici on appelle ça un livre des annales cela veut dire c'est un livre qu'on met tous les événements de chaque année, c'est un livre de souvenirs, là où on écrit toutes les choses à l'intérieur Dieu aussi a un livre de souvenirs Amen ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, frère, cela ne passera pas en vain. Amen. Frère, peut-être tu te demandes j'ai déjà fait beaucoup, mais quand est-ce que Dieu aussi va commencer à me faire retourner des bonnes choses Frère Mardoché avait fait un bien Le bien de Mardoché c'était quoi La Bible nous dit Il y avait des énigmes. Cela veut dire des femmes Qui étaient dans la maison du roi Ces femmes là Ont comploté contre les rois Pour pouvoir détruire la vie du roi Mardoché avait attendu Leur complot Il va aller informer les rois et ces femmes-là ont, ont été euh, euh, sorties du palais du roi. Les rois avaient pris la connaissance de ce complots à cause de Mardoché. Et si ce n'était pas Mardoché, en ces jours-là, le roi pouvait mourir. Mais à cause de Mardoché... Le roi a été sauvé, et cette nuit-là, Dieu n'a pas vu autre chose de ses souvenirs pour Mardochée, mais Dieu, Dieu a annulé, a enlevé la sommeil du roi en lui disant dans son esprit, il y a quelque chose que cet homme avait fait, sachant que dans l'histoire. Lorsque Esther est venue vers le roi, Esther n'a pas commencé déjà à parler. Esther n'avait rien dit au roi ce qui s'est passé. Esther n'avait rien dit au roi ce qui s'est passé aussi au Mardoché. Mais la Bible nous dit, lorsque ils ont commencé à lire les livres des souvenirs, le roi dans son esprit a été éveillé regardez ce que la Bible dit la Bible dit ceci on l'a trouvé on l'a trouvé écrit. c'est Marc que Mardoché avait révélé au sujet des dictames et des terrestres les déniques du roi garde du ciel qui avait voulu porter la main sur les rois assurissent et les rois dit quelle marque des distinctions et d'honneur, Mardoché a-t-il récit pour cela C'est aujourd'hui, je ne sais pas ça passer combien de temps, je ne sais pas ça passer combien de jours, mais lorsque Mardoché a eu un problème sérieux, non seulement lui-même, mais communauté juive était aussi dans un problème très sérieux. C'est par là, maintenant, le roi va demander, va se souvenir. Il y aura un jour dans le bien que tu fais pour Dieu, dans le bien que tu fais pour l'Église de Dieu, dans les biens que tu fais pour les uns et pour les autres, un jour, il y aura un homme qui va s'élever, qui demandera mais cet homme ou cette femme qu'est-ce qu'elle mérite à ce qu'elle avait fait écoutez frère voilà pourquoi quand on est enfant de Dieu nous devons chercher à faire le bien surtout fait le bien pour Dieu surtout fait le bien pour l'œuvre de Dieu Amen. écoutez ce que tu peux faire pour Dieu, et que tu ne pas et que tu ne pas mais ce que tu peux faire pour ton propre corps, un jour, un jour, au monde, tu ne à un côté Frère, nous devons s'investir pour Dieu. Nous devons s'investir pour l'œuvre de Dieu. Nous devons investir, frère, même pour nos enfants, pour Dieu. À ce jour-là, frère, Mardoché a été payé. Mardoché a été payé. Non seulement Mardoché, tu verras que le peuple juif dans cette ville, ils étaient maintenant libres. Non seulement à cause de la prière, parce que quelque part, il y avait aussi un bienfait. Frère, quelque part, il y avait un bienfait. N'arrête jamais de faire le bien pour Dieu. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, souvent les gens disent que les gens sont des ingrats. Les gens ne reconnaissent pas ce que d'autres font pour eux. Frère, tu n'as pas besoin de pousser les gens de reconnaître ce que tu fais pour eux. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que faire le bien, c'est bien. Continuez à le faire. Pourquoi la Bible nous dit que nous devons aimer nos ennemis? Pourquoi la Bible nous dit que nous devons aimer ceux qui nous maltraitent? Pourquoi quand il y a une occasion de faire le bien à côté de mon ennemi, je dois le faire? Vous savez, comme j'ai dit, les souvenirs peuvent ouvrir des portes. Les souvenirs peuvent débloquer des portes. Frère, tu arrives dans un bureau, tu racontes quelqu'un que tu avais fait mal un jour. Penses-tu que cette personne, il peut te laisser aller Penses-tu que cette personne, il peut te donner l'opportunité, la chose que tu es venu chercher sait-il que cette personne il peut te prendre au travail parce qu'un jour tu avais fait le mal mais si tu avais fait le bien même si Il y a des gens qui veulent se comploter contre toi si cette personne a un bon souvenir pour toi c'est la personne qui va te défendre c'est la personne qui parlera bien de toi combien combien des enfants de dieu ont perdu les emplois à cause des mauvais souvenirs combien des enfants de Dieu ils sont virés dans des endroits qui étaient très bien à cause de la personne qui était au dessus de lui cette personne a un mauvais souvenir pour toi écoutez ce que Galates nous dit Galates chapitre 6 verset 9 si tu as trouvé tu peux nous lire s'il vous plaît dans la 6, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable. Ah, allez-y papa. Si nous ne nous relâchons pas, la parole du Seigneur. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien. Non, mais j'ai déjà fait plusieurs fois, les gens ne les reconnaissent pas. Vous savez, en ces jours-là, Mardoché, il était devenu plus que Amman. Pendant que les rois cherchaient, qu'est-ce que je peux faire Leurs serviteur, ont, il a demandé, mais qui est dehors, qui est dehors à la palais. On lui a dit que c'est Naman. Et appelle Amman d'entrer. Le roi va demander la question à l'ennemi de Mardoché. Qu'est-ce que je peux faire à la personne qui a sauvé la vie des rois? Les mauvais qui étaient préparés, les mauvaises choses qui étaient préparées pour Mardoché, c'est tourner contre Aman. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait des souvenirs. Parce que quelque avait des souvenirs. Frère, enfin, moi, j'ai vu des personnes qui ont pris du travail à cause des bonnes œuvres de leur père. Amen. Il va dans une entreprise, ah, c'est toi l'enfant de tel. Non, non, non, ton père était super. Ton père était gentil. Ton père était cela. Ton père était cela. Toi, tu mérites à rester dans cette entreprise. Tu sais pourquoi même nos enfants, ils peuvent subir des conséquences à cause de nos mauvais souvenirs qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Nos enfants aussi, ils peuvent bénéficier des bonnes choses à cause de bien que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, lorsque je suis arrivé assise pour faire l'examen d'état. J'avais besoin de faire les stages. J'envoyais des lettres par-ci, par-là, je n'avais pas la possibilité de trouver la place. Je suis allé dire à mon père, j'ai besoin de trouver une place pour le stage. Après, mon père m'a pris comme ça dans le main. Il mené jusqu'à l'entreprise Pepsi. Moi-même, j'avais déjà envoyé plusieurs lettres et il n'y avait pas de retour. Quand nous sommes arrivés là, les sécurités, je ne sais pas, les, les, les directeurs, ils ne répondaient personne. Quand ils entrent, bonjour, bonjour, bonjour, jusqu'à la, la porte des PDG de l'entreprise, ils ouvrent la porte directement. Vous savez pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était longtemps bien connus dans ces domaines là si nous avons des bons témoignages si nous avons des bons souvenirs on fait de bonnes choses on laisse de bonnes choses dans nos vies frère nous allons permettre aussi la vie de nos enfants demain puisse être bien Amen. frère donc, Jérémie dit que c'est à cause aussi des souvenirs. Tu vas passer quelque part, tu as laissé que des mauvais souvenirs. Tu as laissé que des mauvaises choses. Et lorsque peut-être ta famille, quelqu'un d'autre, on va les haïr juste à cause de toi. Mais Mardoché a été sauvé à cause des souvenirs. Esther n'avait plus moyen de parler. Esther avait reporté le festin les jours suivants. Mais pendant la nuit, Dieu a regardé. Mais la prière est déjà faite aux juifs. Qu'est-ce que moi je veux maintenant faire Dieu a trouvé quelque chose que Mardoché avait déjà fait. Et Dieu va lier la prière de Dieu avec la souvenir que Mardoché avait laissé dans la tête du roi. Et ce souvenir va pousser le roi à prendre des décisions. Pendant que cela s'est passé, Esther n'était pas là. Mardoché n'était pas là Naman aussi n'était pas là il n'y avait que le roi et l'esprit qui poussait les rois à lire ces euh, livres de souvenirs écoutez tes souvenirs vont te défendre même quand tu n'es pas là tes souvenirs vont parler pour tes enfants même quand toi tu n'es plus là Frère, nous devons marquer nos temps par des bons souvenirs. Nous devons marquer nos temps par des bons souvenirs. Combien de personnes qui tu as déjà blessées? Combien de personnes que tu as déjà laissées de mauvais souvenirs? Combien de personnes au jour d'aujourd'hui, là, qui te regardent aujourd'hui? Il n'a même pas envie de t'adresser une parole. Combien de personnes au jour d'aujourd'hui, avant, il te faisait tellement confiance. Lorsque tu l'as blessé, il dit que non, ça, vaut mieux que je le vois de loin. On parle au téléphone, je n'ai pas, je ne suis pas en colère contre lui ou contre elle. Mais on reste comme ça. Il sait pourquoi, à cause des mauvais souvenirs. Vous savez combien de personnes disent que non, je ne viendrai plus. Elle ne viendra plus. Juste parce que tu avais laissé un mauvais souvenir. Vous savez combien de personnes pour les souvenirs, c'est très important. Dieu dira aux enfants d'Israël de ton 4 et 9 ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Frère, nous sommes aussi enfants de Dieu pour laisser aussi des bons souvenirs dans les cœurs des gens. Amen. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour venir chaque dimanche à l'église. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour porter des grandes bibles. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour faire des longues prières seulement. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour aussi donner des offrandes. Mais nous sommes aussi enfants de Dieu pour marquer le cœur des personnes que nous considérons aussi mal que nous. Quand nous manquons leur cœur, même si à notre absence, il parlera le bien de vous. Il dira le bien de vous. Mais regardez tout autour de toi. Mardoché a été sauvé. Mardochèque a sauvé tout un peuple à cause de quelque chose de bien qu'il avait fait. Frère, nous pouvons chercher à faire le bien. Faisons le bien à nos prochains. Faisons le bien dans nos familles. Faisons le bien aussi dans l'église de Dieu. Vous savez Quand nous efforçons pour s'investir dans nos vies, dans nos familles, efforçons-nous aussi investir à Dieu. Frère, il y a des moments où tu n'as plus la force de prier. Souvenez-vous de Pierre, acte chapitre 12. La Bible nous dit il était bien maîtrisé, bien enchaîné. Il dormait rien faire il fallait que Dieu puisse envoyer un ange et Dieu avait envoyé un ange pourquoi? parce que il y avait l'église qui priait lui-même il ne pouvait plus prier fatigué la même chose que la prière peut parler la même chose que le souvenir peut parler la même chose Dieu, écoutez, pour faire quelque chose dans notre vie, il a aussi besoin de voir des bons souvenirs. Les dimanches passés, on nous avait soulevé quelque chose de Dorcas. Dorcas, cette femme, elle n'était pas riche, mais elle avait marqué le cœur de beaucoup de personnes. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Ézéchias Dieu va augmenter 15 ans Dans sa vie à cause des souvenirs Cela a été extraordinaire Dieu va envoyer un messager, Un prophète en lui disant que Ézéchias, écoutez, prépare tout Laisse les instructions dans ta maison Dis à tes enfants, ceci cela, Parce que tes jours sont à la fin la Bible nous dit, lorsque les prophètes s'est tourné, il est sorti, il est parti. Ézéchias n'avait pas fait des choses. La Bible dit, il s'est agenouillé, il a pris sa tête contre le mien. Il a dit ceci Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Le prophète n'était pas encore arrivé. Il a écouté Dieu de lui dire retournez à Ézéchias, dis-lui. 15 ans de plus. Cela veut dire les souvenirs, les souvenirs peut aussi changer beaucoup de choses. Amen. Écoutez, Moïse, un jour, le peuple d'Israël ont péché. Lui, il était monté pour aller prier Dieu. Mais lorsque les peuples sont restés, la Bible nous dit ceci. Ils ont mis la pression aux anciens et à Aaron de pouvoir faire un veau d'or. Même si Moïse et Moïse accueilli, Aaron, nous avons besoin d'un Dieu. Pas supporter la pression. Les peuples ont venu avec de l'or, je ne sais pas quoi. La Bible dit, ils vont faire le veau d'or pour commencer à l'adorer. Moïse va descendre parce que Dieu lui avait dit, il va descendre. Dieu lui a dit que je vais extréminer ces peuples. Vous savez ce que Moïse avait fait? Moïse a dit ceci: Seigneur, souviens-toi. C'est toi qui m'avais dit, tu vas faire sortir ces peuples en Égypte et tu vas les amener en terre promise. C'est toi qui es le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Dieu n'avait pas pris la décision en ce moment-là. Dieu avait changé la décision. Frère, même Dieu, tu peux les changer des choses à cause des bons souvenirs. Amen. Vous savez, tu dois regarder tout autour de toi, tu dois regarder dans ton église. Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait? Vous savez, les chaises, les chaises, je connais qui ont acheté les chaises. Ce sont les enfants de l'église. Ceux qui ont acheté cette table ici, je connais. Ce sont ceux qui sont à l'église. Ceux qui ont acheté ça là, là, je connais. Le capot qui est devant, qui est devant là. Je connais les gens qui ont acheté ça. Les tapis que moi je suis dessus, je connais les gens qui ont fait ça. Et toi, tu as déjà fait quoi Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous allons grandir, si Dieu nous prête la vie jusqu'à voir je ne sais pas combien d'âge, un jour, nous ne manquerons pas à dire à nos enfants en disant que il y a eu un moment en 2020, au mois de mars, il y a eu des événements qui s'est passé dans le monde. On était tous confinés. Les gens partaient comme des animaux. C'est un mauvais souvenir. Mais lorsque tu vas dire ces, ces, toutes ces choses à tes enfants, et toi tu lui diras quoi? Moi je pense qu'il faut lui dire que non. Beaucoup de personnes sont mortes, mais Dieu m'avait prêté vie. Lorsque Dieu m'avait prêté vie, j'avais pris la décision dans mon cœur de faire ça pour Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas arrêter là. Il ne faut pas arrêter là, qu'on a passé ceci, on a passé cela, on a passé cela. J'ai vu des personnes mourir, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des personnes qui servaient Dieu, j'ai vu des personnes qui étaient comme ça. Mais moi, moi, moi, Dieu m'avait prêté la vie. Mon fils et ma fille, comme Dieu m'avait prêté la vie, regardez ce que j'avais fait pour Dieu. Vous savez Lorsque David, il donne conseil à Salomon, il dit à Salomon ceci Sers le Dieu de ton père d'un cœur dévoué. Il interdit Salomon de servir Dieu avec un cœur partagé. Nos enfants. Ils auront besoin de connaître le bienfait que nous avons fait pour Dieu. Ils auront besoin de connaître les souvenirs que nous avons laissés pour Dieu. Nous voulons acheter une salle. Nous avons besoin d'argent. as-tu déjà pensé à cela? Frère, il y a plein de projets. J'ai attendu des personnes mères, mais ils ont laissé des conteneurs. J'ai attendu des personnes mères, ils étaient tellement riches. Ils avaient tellement de possibilités mais ils sont partis ils sont partis vous savez les eh biens c'est quoi si j'ai construit pour Dieu je connais une église centenaire à Kinshasa cette église là on était des petits comme ça nos mamans ont contribué de l'argent pour la construction des centenaires ils ont donné l'argent des tôles. Dans l'église protestante, il, passait, il y avait une liste en disant que chaque église elle va donner euh, quelques taux de membres. Au jour d'aujourd'hui, c'est une très grande église. Il y a des événements qui passent là-bas. Il y a des hôpitaux qui sont construits. Ce n'est pas une seule personne qui a construit cette église. Frère, écoutez une chose que tu pleures, peut-être tes prières ne suffisent pas. Mais Dieu, peut-être il a besoin d'ouvrir une livre, un livre plutôt, en disant, ah, oh, finalement, mais je n'ai plus besoin d'esther pour agir. Non, mais Mardoché, c'était un prophète, cet homme. Vous savez, lorsque il a envoyé le serviteur, de, la servante plutôt d'Esther, à dire à Esther que, regardez ce qui se passe. Esther va répondre à Mardoché ceci. Je n'ai pas l'accès d'entrer dans le palais royal parce que pour entrer là-bas, tu dois avoir... Euh, ou soit le roi doit t'appeler si les rois ne t'appellent pas tu ne peux pas entrer vu que Mardoché n'avait pas besoin d'écouter cela Mardoché avait besoin d'écouter que Esther je suis d'accord je vais faire de mon mieux la réponse de Mardoché était comment si toi tu penses que tu vas être épargné parce que toi tu es dans la maison du roi Écoutez, le secours des Juifs viendra quelque part, mais toi, tu seras détruite. Tu comprendras que Esther, elle était juste un canal. Mais en réalité, ce qui a sauvé les Juifs, c'était le souvenir de Mardoché. Alléluia. Amen. On a besoin d'acheter une salle. Si toi tu ne donnes pas, les secours viennent pas quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de 100 personnes, de 200 personnes, de 500 personnes. Si déjà une ou deux personnes, ils arrivent à acheter une maison. Donc cela veut dire, dans le petit nombre, on peut acheter une salle pour Dieu. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bref, si une ou deux personnes, ils prennent la décision, je vais acheter une maison, ils les achètent. Pourquoi attendons 100 personnes, de sa personne pour faire quelque chose pour Dieu c'est la question des consciences les souvenirs et pour la rater les souvenirs et pour qui ne tout pas pour qu'on résoudre le problème les souvenirs, les souvenirs. Et que a été mis en train de jusqu'à ce que la situation ait changé. Les souvenirs et qui a ça confusion, confusion à Kaya Batumoko, Pourquoi bien La seule chose que Dieu a dit dans sa parole, il ne peut plus se souvenir de cela, ce sont le mal que tu avais fait. Lorsque a -a a -a tu viens totalement plus de temps dans le bien, dans le monde, dans le monde, dans le tu reviens vers lui, il dira, mais moi, non, je dois faire quelque chose. Oui. Écoutez, je ne veux pas que ce message oui. passe dans ta tête, ah, c'est pour la salle, non. Mais ces messages passe dans ta tête, dans ton cœur, comme quoi que Dieu t'a parlé pour que tu prennes une décision toi les calocos la va fleur fleur au commandant qui toque vraiment qui toque lorsque tu donnes à quelqu'un avec un mot solo comme disent les païens j'adore cela. Mais il y a un moment, la même fleur, ça va s'épanouir. C'est ainsi et la vie d'une personne. Mais pense et sois gentil parce qu'après toi, il y a quelqu'un qui viendra. Avant toi, il y avait quelqu'un. Après toi, il y a aussi quelqu'un. Et qu'est-ce que tu fais pour celui qui vient après toi je vais clôturer ici. J'attendais un serviteur de Dieu donner un témoignage avec des petites vidéos. Petites vidéos que La même chose, papa, à niveau lance. Il a dit, j'avais rencontré une famille. Leur père était un millionnaire. Beaucoup d'argent. Il a dit, euh, les salons de leur maison étaient tellement grands. Lorsque leur père est décédé, moi j'étais là. Il leur a dit, « Quand votre père est décédé, prenez une partie de vos biens donnez à l'église. » Finalement, dans cette église-là, cet homme-là n'était pas de cette église-là, il ne dirigeait pas aussi cette église-là. Mais il a donné la, le conseil à la famille, « donné à l'église. » Vous les pasteurs, vous les pasteurs, vous les pasteurs, vous les pasteurs. Ils ont refusé de l'écouter. Quelques temps après, ils ont tout vendu. Ils ont tout perdu. Il a dit, un jour je roulais dans une voiture, je vois l'aîné qui était un millionnaire. Un millionnaire. Je le regarde comme ça, avec un t shirt jusqu'ici, comme une robe. Il n'avait plus rien. Et si tu te connais, tu te demandes, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Écoutez, s'il y a une place que tu peux garder la richesse, c'est à Dieu. Amen. Vous allez m'envoyer ma casse <rire> dans les embêtés. Vous allez m'envoyer ma casse dans les ne cherche pas que Dieu te bousqué pour faire quelque chose pour lui. C'est pas bien. Ne cherche pas que Dieu te bousqué. Les souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ma tête. Lorsque mon père est décédé, je suis allé à Kinshasa, je suis allé à Kinshasa. Je suis elle commence à glorifier Dieu. C'est toi. Qui C'est toi. Et ça, il a Vous savez pourquoi C'était une dame qu'elle m'avait connu un jeune homme timide, calme, respect, mais un jeune homme qui était malheureux. Quand je dis malgré, il n'avait pas de possibilité. Pour s'habiller, c'était compliqué. Pour manger, c'était compliqué. Pour faire des choses bien, c'était compliqué. Mais ces jours-là, il m'a vu dans ces trois pièces où ça priait Maintenant, ce n'était pas dans une fête, mais dans les paix. Il a crié. Pour elle. C'était un bon souvenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères, nous, nous allons prier. Mais quand il prend la décision de faire quelque chose pour Dieu,